Bonjour les amis, aujourd'hui laissez-moi vous présenter un tour basé sur l'imagination, votre imagination. Imaginez simplement que je sors 4 cartes et que ces 4 cartes correspondent à 4 rois. Parmi ces quatre rois, vous avez le roi de pique, le roi de cœur, le roi de trèfle et le roi de quinte. Je vais simplement vous demander, dans un premier temps, de choisir un des rois. Pic, coeur, très fou, Pour l'exemple, imaginons le pic. Très bien. La deuxième phase va être de me dire où se trouve ce roi de pique. Vous êtes d'accord avec moi Par exemple, ici. Très bien. Donc, je la sors. Mais attention, vous pouvez encore choisir. Modifier. Non, ça vous correspond pas Très bien. Imaginons que vous modifiez celle-ci. Celle-ci et le soi-disant roi de pique. Je vais le remettre devant vous dans le jeu. Je coupe le jeu afin de bien perdre cette carte. Maintenant, je laisse bien à vue les trois autres cartes et soi-disant. Récapitulons. Vous avez choisi mentalement un des rois, pique, trèfle, cœur ou carreau. Ce roi a été remis dans le jeu. Et maintenant, regardez, je vais de façon magique ressortir invisiblement ce roi et le mettre face en l'air et le remettre dans le jeu. Vous ne me croyez pas, je sais, mais ceci grâce à la magie, cela va être possible. Ne clignez pas les yeux, dans un instant, la magie va opérer. C'est fait si maintenant j'étale, au beau milieu du jeu, une carte est apparue face en l'air et c'est votre roi de pique, la carte que vous avez choisi. Alors la question qu'on se pose tous c'est, mais si j'aurais choisi un autre roi, et eh bien je vais vous répondre, ça n'aurait pas été possible. Pourquoi Parce que tout simplement les autres cartes n'étaient pas des rois mais des cartes à double face. Donc, Vous ne pouvez que choisir le roi de pique. Et je confirme mes dires en vous disant que dans le jeu, il n'y avait que un roi de pique. Car toutes les autres cartes sont aussi des cartes à double dos. Vous pouvez simplement les donner à examen. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt, mes amis. Et j'espère que ce tour vous a bien plu. Et n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, au revoir, mes amis. A bientôt.